Cherchez un emploi, une formation, vous souhaitez recruter, créer ou développer votre entreprise La région Guadeloupe et la ville de Bémao, en partenariat avec le réseau Jeunesse Outre-mer et des chefs d'entreprise, vous invite à la première édition des rendez-vous de l'insertion, de l'emploi et de l'entrepreneuriat, le jeudi 27 octobre de 9h à 21h au CWTC de Jarry. Pour plus d'informations, Facebook Région Guadeloupe, régionguadeloupe.fr, bemao.fr. Se former, postuler, créer, travailler, tout secteur de l'emploi.